Et salut à tous les amis, c'est Gabriel. Et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, donc de récap d'ouverture de Booster! Ouais! Donc, qu'est-ce que ça va être, ces boosters? Ah, bah... les Destructeurs de l'Ombre. Donc, j'ai acheté deux boîtes à Ultra Jeux et j'ai reçu aujourd'hui. Alors, regardez bien la date. Regardez bien la date du tournage. Regardez bien la date du tournage. Et regardez bien la date où je vais le poster. Faudra remercier Orange, qui m'a, qui m'a fait planter la connexion internet. De... En début en fin d'après et normalement Donc du coup j'ai pas pouvoir suivre mon planning et j'en suis navré Donc on va commencer Alors avant toute chose, je dis bien avant toute chose J'ai pris ce qui m'intéressait et il n'y a plus de fournisseur qui passe Voilà, il n'y a plus de fournisseur qui passe Vous voulez voir ce que c'est C'est de l'eau ouais Pour preuve, voilà, voilà c'est ça. C'est de l'eau citronnée, voilà. j'ai pas de placement de produit, de pub, voilà. Donc on y va, on y va pour commencer. Donc j'ai bien trié tout ce qui était rare. Alors je viens de passer une bonne vingtaine de minutes à faire tout ce qui est rare et tout ce qui est pas rare. Donc vous allez voir tout ce qui est rare et après tout ce qui est pas rare. Donc on va commencer par quoi Paf, paf, paf, paf, paf, paf, paf. Alors bien sûr, euh si vous avez des. Alors certaines cartes m'ont déjà été réservées par des collègues, mais si vous avez des recherches particulières, euh, n'hésitez pas à me dire lesquelles et contre quoi vous pourriez échanger. Moi, en contrepartie, je recherche la dernière fusion d'IVA de la musique, voilà. Donc je sais pas si elle va y être dedans ou si elle est dans l'extension le prochaine, ça j'en sais rien du tout. On va commencer. Ah oui. Donc avant toute chose, avant de commencer. Voilà, donc. Vu qu'il faut que je remette les cartes rares et les cartes communes de côté. donc je, je, je vais me servir des deux boîtes. Donc on va commencer par un empereur Goyo en fusion. Voilà. En rare. Alors. Je vous montre une fois. Voilà. Dragon du carnage Chimeratec. Je vous montre une fois. Pour vous dire j'ai en trois fois. Voilà. Et après le reste, je vous dirai en nombre parce que sinon c'est. c'est un peu chaud. Donc. Euh, Dino. Dino, Dino Power, le puissant Draco Sassin. Voilà. Donc en deux fois. Alors, petite pensée pour mon ami euh, Kiyubi et mon petit mon cher ami euh, euh, donc euh, Roro. Hein J'espère que vous allez être bien assis quand vous allez voir cette vidéo et que vous allez voir bien mal au cul. Alors, vous le savez déjà, mais voilà comme quoi je suis euh, pardon. Comme je suis un Cyber Dragon infini et le Traptrix Rapesia. Donc le Cyber Dragon Infini, je pense qu'il sera réservé pour.. Euh, pour mon ami Kiubi ou, ou ou autre hein. il sera réservé ça c'est sûr. Et après euh, la traptrice trap plaisir, je sais pas. Après euh, Agoyta, grande vitesse ruide. Voilà. Alors celle-là, je sais pas si je la garde ou pas ou je la mets de côté, j'en sais rien. Paladin de l'illumination. Ouais, je l'ai eu. Voilà après un dragon booster booster voilà donc euh, voilà un dragon booster donc défenseur goyo un trois fois voilà le défenseur Goyo en trois fois et le roi goyo voilà en quatre fois je vous montre bien en quatre fois euh, bête qui oublie samouraï supra lourd en trois fois. Donc on a fini donc tout ce qui était rareté dans euh, dans l'extra deck enfin pas pas dans la zone pendule hein, bien sûr hein, dans l'extra deck. Après on va passer à euh, je vais vous le montrer. Saga Samouraï shiranui nuit, voilà. Une fois, je vous le montre une fois et je compte, je vous montre à la cam combien c'est le même paquet hein. Donc une deux trois quatre 5 6 7 8. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc je vous montre exactement une fois, comme ça, vous le saurez que je ne m'étonne pas. Après. Et géant, gastrome, gastrum des mers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc tac. Et géant, gastrome des mers, 8. Donc, celle-là, je sais que je l'ai encore. Après, on a une interruption du sommeil, Keju. Donc, ça, ça part aussi. Donc, ça, c'est dans les rares. Après, avènement aux yeux impairs. Trois fois. J'ai pas eu la carte monstre rituel. Mais, de toute façon, c'est pas une carte que je garderai puisque je vais pas faire le deck aux yeux impairs. Tourbillon aux jumeaux. Trois fois. Attendez, j'ai eu que ça. Ah ouais, après j'ai eu que ça. Donc, Hurricaine de représentation. Donc, donc Hurricaine de représentation, je vous montre, voilà. 1, hein, toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois. Alors, après on a une petite karma du soldat de l'épée destructrice. Donc je vous montre, hein, c'est celle-là. Donc attendez, je sais pas si vous avez bien vu. donc Hop. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois. Acoustique Majespectre. Donc c'est celle-là. Pour le deck Majespectre. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Du coup, j'ai... Fusion soldat de l'épée destructrice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celle-là, 6 fois. Remise à niveau à grande vitesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois. Voilà. Charge... Alors, charge dino 1, 2, 3, 4, 5, 6. Charge d'inrume, 6 fois. Alors, face à face draco. Donc ça c'est une carte pour les draco Ça je vais nous voir vite fait. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois celle-là, face à face draco. Après, on a euh, style de synthèse Shiranoui. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois. Voilà. Puissance charge dino brumique. 1, 2, 3, 4, 6. Donc, 5 fois. Celle-là. Et après, il y a une carte que j'aime je, je, bien. Franchement, le dessin, il est pas mal. Accusation erronée. Voilà, accusation erronée en une fois. Après, on va attaquer les pièges. Qu'est-ce qu'il va avoir hein Qu'est-ce qu'il va avoir en en piège Allez, je vais être sympathique. Je vais mettre tout ce que j'ai en rareté en piège. Comme ça, c'est fait. Donc Cosmo jo, une fois, Renaissance Pendule trois fois. Là j'ai sous les yeux euh, Supercellule, euh, Magie Spectre deux fois, Renaissance rejetée deux fois. Et je vais voir si j'en ai pas loupé une. Non Après, style, du coup, de situation, Shiranui. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois celle-là. Lien du dragon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Celle-là. 7 fois. Elle suivante. 1. 2 3 4 5 6 7 8 8 fois explosion de la mauvaise chance 1 2 deux. deux fois quand je vous dis deux fois c'est deux fois hein voilà comme quoi vous pouvez constater que je suis toujours sincère avec vous éclair de l'épée destructrice 1 2 3 4 5 6 6 fois, donc l'éclair de l'épée destructrice, Rué Ruée d'innobrume. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois, ruée Dinobrume. Voilà. Apocrite interdite. 1, 2, 3, 4, 5, donc on va dire, j'ai quand même m'en gardé une on sait jamais de côté, hop, 4 fois, 4, 5 euh, fois, voilà ça fait 6, j'arrive même pas à compter qu'il y avait 6, bon, après on va passer à tout ce qui est euh, pendule, hein, voilà comme ça vous allez être euh, mis au parfum tout ce qui est pendule, mais je crois qu'en pendule, j'ai... Ah oui, si, si, j'ai quand même pas mal de choses. En pendule. Master pendule, le Draco assassin. Trois fois. Je rappelle que c'est des cartes qui sont à trader et je les mets de côté parce que c'est des raretés et c'est pas des communes. J'ai tout assemblé exprès. Cavalier d'acier de Dinon. Terran Dinobrume. Trois fois. Si vous ne me croyez pas, voilà. Terrain d'inobrume, trois fois. Euh, guide tortue potartiste, deux fois. Crapaud magespectre au gamma, deux fois. Vous voyez bien un hein, crapaud. Euh, Adriane la guide, deux fois. Oh pardon, crapaud, une troisième J'avais pas vu J'avais pas vu que j'en avais mis une Alors après, Rex Dino Brume, Donc une fois euh, Magicien aux yeux d'arma celle là je crois qu'elle est recherche aussi Trois fois Magicien briseur du temps Deux fois donc on a fini euh, dans des pendules en rareté. On va attaquer à tout ce qui est commune. J'ai bien pris le temps de... De, de... De tout trier. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Donc 5 go Clavier pot artiste. 7 fois. Petite bouchée, tortue, pot artiste. 4, 5, 6. 6 fois. Fille carte pot artiste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois la fille carte. Et c'est que des communes, hein, là. B euh, brachion dinobrume. on va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois. Voilà. Le brachion Nidomo, Le, alors, attendez, hop, le ceratos dinobrume. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'ai, j'ai fait une bêtise, 8. Ça me fait penser un peu à. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les. Les, les dinobrums, ça me fait penser un peu aux ordres des Power Rangers première génération, donc ça vous connaissez peut-être pas. Et bientôt ils vont peut-être nous sortir le Megazord euh, Dinobrume. Stego Dino Brum. Messe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois. Le Stego Dino Brum. Donc ça, c'est bien, euh, ouais, bien euh, rigolé. Plesio Dino Brume. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois. Alors, je pense que ça, mon ami euh, kaosé -E 69 va vouloir me le demander, à part s'il a abandonné son deck euh, robot Bureau. robot Bureau 008. Il fallait bien, euh, il fallait bien sexe féminin dans, dans l'histoire. 1. 2 3 4 5 6 7 le 0008 voilà 7 fois Robobureau bureau 007 1 2 3 4 5 6 7 8 tada 8 alors ça pour ceux qui euh, qui se, ça que, pour ceux qui jouaient euh, qui ont réussi à trouver les premières euh, saisons ça fait, ça fait quand même pas mal plaisir de revoir, mais je trouve que c'est un peu de la, de la reprise. Doriado, des ténèbres. Pour la bénédiction de Doriado. Ça, il faut chercher. Oui, j'ai l'œil qui, qui fatigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadam 8 fois. Après, général, samouraï, lourde jade. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 7 fois. Général, le samouraï, c'est lourd de corail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois aussi. Voilà. De jade et de corail. Et après, il nous reste plus qu'à passer avec les monstres. Donc, on va essayer de faire assez rapidement. Ah hein, pour que les vidéos soient pas trop la vidéo soit pas trop longue. Buster Blader, maître de l'épée destructrice en une fois. Soldat de l'Ustre noir, soldat sacré en une fois. Alors Jeune, soldat de l'épée destructrice en deux fois. Eclipseur des ténèbres Cosmo en une fois. Bluster Blader Toon. En trois fois. Je trouve que c'est carrément, du bidon. Voilà, je trouve que c'est du bidon. Après, Jizu, Jisu, Kiru, Keju, Destructeur des Étoiles. En deux fois. Magicienne du réglage 3 4 Toujours en oh, quatre fois Voilà Boîte De bois Cosmo Et eh oui une fois euh, Alors là c'est Getsuga le shogun ninja du crépuscule En une fois Guerrier rhino démoniaque. 1, 2, 3, 4. Guerrier rhino démoniaque en 4 fois. Après, je pense que celle-là, elle va être bien, bien demandée aussi. Euh, Drago rétro aux yeux rouges. Donc... 1, 2, 3... En 3 fois, les amis. Euh, après, on a euh, Gardala, Keju, de la poussière mystérieuse. En deux fois. Gaïa, le chevalier implacable éveillé. En trois fois. Sage, Tropus, Cosmo. En trois fois. Voilà, donc on a fini... Euh je crois qu'on a fini avec tout ce qui était rareté. Bon, on va attaquer avec les styles n'est pas rare. Alors, c'est euh, sorcier, buster, l'épée destructrice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois celle-là. Machine, buster, l'épée destructrice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois Dragon Buster et pieds 1 2 3 4 5 6 7 8 8 fois celle-là Aimant samouraï super lourd 1 2 3 4 5 6 7 8 8 fois L'aimant samouraï super lourd Défense préparée, samouraï, supralure 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 fois Shiketsu Ninja du Crépuscule Attention, Shiketsu Ninja du Crépuscule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 fois Euh, Nishirin le Shonin ninja du crépuscule 1 2 3 4 5 6 6 fois après samourai Shiraniou alors 1 2 3 3 Voilà, Forgeron Shiranuyu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois, voilà, Solo, la chanteuse de la musique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 fois, Solo. Partition d'iva de la musique. Une, deux, trois. Trois fois. Voilà, je vous montre. Hein. Quand je peux vous montrer trois fois, c'est toujours avec grand plaisir que je vous montre. Mais quand il y en a huit, euh, c'est difficile. Donc là. Ah, graveur de la marque. Euh, what Ils auraient pas un peu plagié Zoro là sur le coup Une. Deux. regardez regardez regardez bien j'en ai deux mais j'ai l'impression qu'ils ont plagié Zoro. non vous êtes pas d'accord avec moi aile noire armata de la poussière donc 1 2 3 4 5 6 7 7 fois voilà manteau chèvre pot artiste 1 2 3 4 5 6 6 fois après allumirage alors allumirage c'est un monstre weird. 1 2 3 4 5 6 je pensais le mettre je pensais le dire ah, ben ça va aller dans le deck Ah, ben non pas du tout regardez ça, c'est un truc qui est... Euh, Weird Synthonizer, c'est un truc qui, qui est... Euh, Dure. Et après, Navette Delta... Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont plagié un petit peu du Star Wars avec euh, de la réalité. Navette Delta Cosmo pour terminer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et bien sur ce, les amis, donc c'est fini pour cette ouverture. Donc, euh, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et puis, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos, donc sur la Team Australia. Et bien sûr, je vous remercie encore parce qu'on en est à, bon, je... on en est toujours à, bon, à 115, euh... 115 abonnés. Mais je crois qu'on a dé... on, avait... on a dépassé les euh... les 20, les 20 000 vues, je crois me semble je crois qu'on a dépassé bien 1000 vues donc je vous remercie hein et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos donc sur la Team Astral View. allez ciao tout le monde et n'hésitez pas un petit like ça ferait plaisir un petit commentaire détaillé sur ce que vous voudriez avoir de ma part et ce que vous pouvez mettre de votre part voilà voilà allez ciao tout le monde